Bonjour, alors, est-ce que ça vaut le coup de euh, mettre des verres plus forts Souvent on me demande, ah bah écoutez, je vois, ça va, mais est-ce que vous pouvez pas me mettre un petit peu plus fort par rapport à mes anciennes Est-ce que vous pouvez pas modifier un peu l'ordonnance Alors, d'une manière légale, oui, on peut modifier euh, l'ordonnance, euh, sauf une un indication contraire sur le... Euh, explicitement écrit sur, sur l'ordonnance, euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que... On va prendre les deux cas, myope hypermétrope. Si on est euh, myope, si je vous mets un verre un peu plus fort en myopie, vous allez certainement avoir un contraste augmenté de loin et la sensation d'avoir une meilleure visibilité de loin. Mais cette, visibilité, cette meilleure visibilité euh, se fera au détriment d'un effort musculaire qu'on va demander à l'œil. Ce qui peut devenir un peu plus compliqué dès qu'on regarde de près puisque ça va d'autant plus augmenter l'effort que vous allez devoir faire. Quand on est hypermétrope, là, c'est complètement différent. Si on met trop fort, on voit flou de loin. C'est tout simple. Ceci dit, quand on est presbyte, ce qui s'apparente un petit peu à l'hypermétropie, sur le fonctionnement, mais pas sur le... Enfin, bon allez, hop. Euh, si on est presbyte et que je vous augmente un peu la vision de près, essentiellement, on va créer un effet loupe, on va créer une certaine proximité et moins de profondeur de champ c'est à dire que vous allez pouvoir voir votre test de lecture votre téléphone tout ce que vous voulez de manière peut-être un petit peu plus nette mais à distance beaucoup plus fixe on aura beaucoup moins cette profondeur de champ euh, et le fait et la facilité de pouvoir reculer ou pas la distance sera vraiment euh, vraiment fixe donc non un verre trop fort n'est pas forcément forcément la meilleure solution euh, mais un verre justement euh, parfaitement en adéquation avec votre vision, c'est ça qui fait que vous aurez la vision la meilleure. Voilà. Et eh ben écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez Atalaistre. Allez, au revoir.